Déjà, on ne commence pas une négociation en position de faiblesse, ça nous décrédibilise en interne, ça nous décrédibilise vis-à-vis -vis des États-Unis, c'est pas comme ça qu'on fait. Allez, c'est parti. Mes chers amis, bonjour. Ici Guy de Lafortelle, je suis le rédacteur du service d'investissement L'Investisseur sans costume et j'enregistre cette vidéo aujourd'hui car ces neuf derniers mois, l'Union européenne a multiplié par trois ses importations de gaz de schiste en provenance des États-Unis. C'est considérable, et surtout, concrètement, ça veut dire pour vous que si vous vous chauffez au gaz, votre chaudière peut tout à fait commencer à être alimentée par ce gaz de schiste américain. La particularité du gaz de schiste, déjà, c'est que son extraction est interdite en France, et ce n'est pas pour rien qu'elle est interdite. Son extraction est tellement polluante que vous chauffez au gaz de schiste, ça revient en termes d'empreinte écologique à vous chauffer au charbon. Ça pose un certain nombre de problèmes, hein. si vous avez changé euh, votre vieille chaudière au fuel et que vous avez bénéficié euh, d'aides publiques de crédit d'impôt pour mettre une chaudière à gaz à condensation flambant neuve magnifique et que tout d'un coup vous mettez à injecter du gaz de schiste dedans euh, qui est euh, encore plus polluant que votre fuel et ça correspond au charbon, bon, on peut se demander euh, si ça vaut vraiment le coup de le faire. Ça, à la limite, ce ne serait pas la première fois qu'on verrait des politiques qui produisent l'inverse de ce qu'elles recherchent. Mais bon, ce qui est plus intéressant, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, en neuf mois, euh, ces importations sont multipliées par trois Alors, ça ne vient pas de nulle part, bien évidemment. Et pour ça, il faut remonter euh, au mois de juillet 2018. À cette époque, Donald Trump. Euh, commence à s'énerver sur Twitter et en public sur le déficit commercial des États-Unis vis-à-vis de l'Union européenne, et en particulier de l'Allemagne, et commence à menacer l'Europe et l'Allemagne de mettre des droits de douane sur les voitures allemandes. C'est une catastrophe pour l'Allemagne, absolument impossible, l'économie allemande est déjà en train de se tasser, ça ne va pas très bien. Si en plus ils prennent 30% de droits de douane sur leurs exportations vers les États-Unis, qui sont peut-être bien leur premier partenaire commercial, il faudrait que je vérifie, mais qui sont en tout cas un très très gros partenaire commercial, c'est totalement impossible, ça serait une catastrophe. Alors qu'est-ce qu'on fait On envoie Jean-Claude Juncker, qui se précipite à la Maison-Blanche au mois de juillet 2018, rencontrer Donald Trump. Ce qu'ils se sont dit à ce moment-là, on ne sait pas bien. En revanche, ce qu'on sait, c'est comment ils sont ressortis. Et euh, Donald Trump est ressorti triomphant euh, de, euh, de cette entrevue, et il a annoncé un grand accord de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis. Pour mémoire des accords de libre-échange euh, entre l'Union européenne et les États-Unis, euh, on en cause depuis la chute du mur, hein, depuis euh, 1991 pas les chutes mur, non, depuis la, la chute de l'URSS, excusez-moi, euh, et euh, on avait déjà euh, dit non euh, à euh, un, un traité de libre-échange en 1996, on avait dit non à nouveau euh, en 2016, euh, à la, euh, cette version s'appelait TAFTA, on en parle encore beaucoup comme ça, le, le traité euh, de libre-échange trans transatlantique, et là, on est en 2018. On vient de dire non il y a à peine deux ans, et hop, on remet le couvert. Grand accord de libre-échange. Cet accord, il a trois volets, tel qu'il est présenté par Donald Trump en 2018. Premier volet, l'industrie. Pour l'industrie, c'est élimination directe dès la signature de l'accord, élimination des barrières douanières, Bar barrières douanières, c'est-à-dire droite douane, euh, barrières non conventionnelles, c'est-à-dire toutes les normes qui sont jugées anticoncurrentielles. Et fin des subventions euh, publiques à l'industrie, elle aussi jugée anticoncurrentielle. Euh, ça, c'est pour l'industrie. Ensuite, il y a un deuxième volet, euh, où là, on va faire euh, une diminution et une disparition progressive des barrières douanières pour les services, euh, la pharmacie, la chimie, si je ne me trompe pas, et le soja. Le soja, très intéressant, euh, qui est en, en grande partie OGM. Et troisième volet à cet accord, alors là on sort un peu du cadre de Union Européenne-États-Unis, là on va carrément réformer l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, et euh, notamment la réformer pour rendre impossible les monopoles euh, publics euh, dans les pays. Euh, donc ça on est en juillet 2018, euh, annonce triomphale, tout le monde est un peu étonné, les Allemands sont euh, rassurés. Euh... Au moment de cette déclaration, Donald Trump, pardon, excusez-moi, j'oubliais justement le, le plus important, précise également qu'à partir de maintenant, l'Union Européenne va devenir un grand importateur de gaz de schiste américain. Il y a quelque chose d'assez bizarre d'ailleurs dans, dans cette déclaration. Vous faites un traité de libre-échange, c'est qu'à priori, les entreprises euh, sont libres d'aller chercher leur gaz où elles veulent. Si elles veulent le prendre aux États-Unis, États elles le prennent aux États-Unis. Si elles veulent le prendre en Russie, elles le prennent en Russie. En Norvège, en Norvège. Euh, au Qatar, au Qatar. A priori, c'est le principe d'un marché libre. Donc là, quand euh, messieurs Juncker et Trump vous disent que euh, l'Union européenne va devenir un très grand consommateur de gaz américain, ça fait plus soviétique euh, que, euh, que libéral. Il y a une espèce de mélange des genres assez bizarre. Euh, et surtout, euh, donc, il y a cette déclaration. On se demande ce qui se passe, il ne se passe rien pendant un bon moment. Et il y a quelques jours, un peu plus, au mois d'avril, les chefs d'État de l'Union européenne, les chefs de gouvernement, ont finalement donné le mandat à l'Union européenne pour mener cette négociation, euh, à la Commission d'ailleurs. Et ce mandat ne concerne que l'industrie, que le premier volet. Dedans, on ne parle pas de services et on ne parle surtout pas d'agriculture, euh, Là, il y a de très très gros problèmes, le bœuf aux hormones, les OGM, euh, le soja, il y a un certain nombre de choses. Euh, où, Pour le coup, les pratiques sont extrêmement différentes, euh, et les habitudes sont extrêmement différentes entre les États-Unis euh, et l'Europe. Bon, donc on a un peu une différence là-dessus, sauf que les États-Unis, eux, ont dit et redit dès le départ, et continuent de l'affirmer, qu'il n'y aura pas d'accord qui n'inclut pas l'agriculture. A. Ah. Bon « ben Pourquoi est-ce qu'on négocie alors ?» Et puis derrière, M. Juncker, lui, a annoncé que « Non, non, pas de problème, euh, depuis un an, rien n'a changé, euh, les bases de la négociation sont les mêmes. Qu il -il » Qui faut-il croire Est-ce qu'il faut croire le mandat de négociation officiel Est-ce qu'il faut croire M. Juncker Est-ce qu'il faut croire les Américains Il règne un flou absolument total euh, sur ce projet. Le problème de ce projet d'accord, c'est qu'en gros, c'est un truc qui nous est venu du XXe siècle et qui n'a plus beaucoup de sens aujourd'hui. Moi, je suis pour faire plein de partenariats avec les États-Unis, partout où nous avons des convergences, partout où on a des choses gagnant-gagnant à faire, où on peut s'entraider, entraînons-nous surtout, faisons plein plein de choses ensemble. Mais ces espèces de gros accords cadres dans lesquels euh, on signe pour tout et on se lit, on s'accroche les mains, euh jusqu'à derrière se faire condamner, si euh, on fait la moindre chose, euh, c'est quelque chose d'un autre âge, ça n'a plus, plus aucun sens aujourd'hui. Euh, par exemple, est-ce que vraiment vous avez envie de sucrer vos fraises avec de, du sirop de maïs enrichi en fructose, OGM en plus Est-ce que vous voulez que votre steak charolais euh, soit remplacé par du bœuf aux hormones parce qu'il est plus compétitif euh, Est-ce que... Euh, est-ce que vous voulez que votre médecin se mette à vous prescrire des antidouleurs euh, sans vous dire que, en fait, c'est un dérivé de l'héroïne euh, et et, Non, ça vraiment passé aux États-Unis, ce truc-là, où il y a quand même eu 15 000 morts en 2015. Je pense qu'au pic, en 2016-2017, il y a dû y avoir 30 000 morts. 30 000 morts parce qu'il y a des médecins aux États-Unis qui ont prescrit des, des antidouleurs, euh, sans dire aux gens qu'ils étaient des dérivés de l'héroïne, qu'ils allaient devenir addicts, qu'ils allaient devenir des junkies, des accros, et qu'ils allaient faire des overdoses. Euh, vous imaginez, euh, vous, vous prendre une overdose d'héroïne euh, alors que vous n'avez jamais rien demandé à personne, que vous n'êtes jamais drogué de votre vie Mais ça, c'est ce qui se passe en 2015, en 2018, en 2019, aux États-Unis. Est-ce qu'on veut que ça, ça arrive en Europe Jamais de la vie et de la même manière, il y a plein de scandales en Europe euh, qui n'ont pas à traverser l'Atlantique. Qu'on fasse des accords, oui, pour le meilleur oui, pour le pire non, il faut qu'on puisse dire non à ces choses-là. Euh, C'est quelque chose qui me paraît absolument évident. D'autant qu'une fois qu'on a signé ces accords, après, ils vont être respectés à la lettre. Euh, le, un pays comme les États-Unis euh, a été condamné par l'OMC pour avoir décidé de taxer des sacs plastiques, Jetables. Les États-Unis sont le pays du sac en carton. Ils se sont mis à avoir une déferlante de sacs en plastique. Ils ont voulu les taxer. Interdit. Ils ont voulu favoriser la pêche durable et protéger les dauphins. Condamné pour ça. Interdire du tabac aromatisé des trucs qui sont consommés par les enfants, généralement, condamnés pour ça. Euh, vous voulez... Enfin, c'est des choses où tout d'un coup, vous ne, vous ne pouvez plus rien faire et où les États se mettent à être liés aux intérêts des grandes corporations. C'est des choses, vous il ne s'agit pas d'être contre le monde des affaires, contre, il s'agit juste d'être réaliste. Ce n'est pas comme ça qu'on négocie. Déjà, on ne commence pas une négociation en position de faiblesse parce que votre partenaire a commencé par vous menacer de vous mettre des droits de douane. Euh, ensuite, euh, quand euh, vous avez un mandat de négociation, vous, vous assurez que euh, les deux mandats sont quand même euh, cohérents et que tout le monde est d'accord. Et euh, il n'y a absolument aucune raison que ces mandats euh, soient aussi flous et que ces négociations se fassent de manière aussi secrète. Euh, le, euh, oui, bien évidemment, faut, euh, les, les, le principe de la négociation a besoin parfois d'être un peu à couvert et de, de, de pouvoir travailler un peu dans l'ombre, mais il y a une différence entre avoir des moments de négociation plus intenses où on travaille dans l'ombre et d'avoir un, un, un flou total, et qu'à la fin on vous présente un projet, des gens que vous n'avez pas élus, que vous ne connaissez pas, que vous n'aimez peut-être pas d'ailleurs, tout d'un coup et vont dire « voilà, ça va se passer comme ça euh, », alors que si derrière, si derrière vous demandez une ratification de l'accord, vous pouvez être sûr que tous les référendums vont vous dire non. Euh, c'est absolument catastrophique, ça décrédibilise l'Union européenne, euh, ça nous décrédibilise en interne, ça nous décrédibilise vis-à-vis -vis des États-Unis, c'est pas comme ça qu'on fait, je suis désolé. Euh, malheureusement, il euh, y a des élections européennes... Euh, de... Au moment où j'enregistre cette vidéo, il y a des élections européennes dans quelques jours. Alors oui, les partis politiques ont à peu près, en France, ils ont à peu près tous mis dans leur programme, à part les Républicains, qui étaient contre l'accord. Après, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, on sait toujours qu'il y a des différences. Euh, personne n'en parle, tout le monde s'en fout. Euh, donc je suis désolé, mais euh, moi, je, je, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Euh, c'est pas comme ça qu'on négocie. Euh, on négocie surtout pas des choses comme ça qui sont d'un autre âge. Je ne suis pas d'accord. Je sais pas. Et alors si vous n'êtes pas d'accord avec moi, enfin si vous... Êtes si vous êtes d'accord de ne pas être d'accord, euh, ben bah, écoutez, euh, je pense qu'il n'y a, a qu'une solution, il faut faire comme on avait fait il y a deux ans, comme on en avait fait euh, en 1996, euh, il faut une mobilisation populaire, il faut qu'on le dise, il faut qu'on dise stop, il faut qu'on qu arrête de nous prendre pour des imbéciles, il faut qu'on arrête de nous prendre pour des cons, et, euh, et du coup, bah, moi, avec mes petits moyens, je vous propose de signer une pétition contre cet accord, hein, je ne suis pas contre faire des partenariats avec les États-Unis, mais pas celui-là, pas de cette manière-là, euh, pas de, de cette façon, euh, ça va être catastrophique pour notre économie, euh, ça va être catastrophique pour notre agriculture, pour notre industrie. Euh, L'industrie française, c'est déjà pas terrible, euh, mais alors là, euh, ça, ça devient totalement délirant. Donc, j'ai mis euh, en lien de cette vidéo, euh, dans les commentaires, j'ai mis un lien euh, vers la pétition. À l'heure où j'écris ces lignes, on a déjà une, 10 000 signatures, ce qui me paraît déjà très honorable. Euh, bah, maintenant, j'ai besoin de votre aide. Euh, je pense que si on est tous ensemble, on fait circuler cette vidéo, si euh, on se mobilise, on peut réussir à faire comme il y a deux ans, et faire comprendre à l'Union que non, vraiment, on ne veut pas de ça, pas sous cette forme, pas comme ça. Alors là, je vous demande votre aide, s'il vous plaît, signez cette pétition mettez un pouce sur cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne, et faites circuler ce truc-là, mais c'est absolument possible, on ne peut pas, deux ans après avoir dit non, on ne peut pas se reprendre une, je sais très bien qu'eux, ils vont essayer de nous avoir à l'usure, ben non, je ne suis pas d'accord, pas à l'usure non plus. Donc encore une fois, s'il vous plaît, mobilisons-nous, disons non à ce nouveau projet TAFTA, et d'avance, je vous remercie chaleureusement de votre aide.